Allez c'est reparti, deuxième jour, départ 6h 15 du mat. Et les chemins sont plutôt cool pour l'instant donc euh, espérons que ça dure comme ça. Allez go Bon le petit sentier tranquille en sous-bois, ça aura pas duré longtemps. Mais par contre c'est magnifique. Tu te réveilles, il fait nuit, le jour se lève et t'as ça dans la gueule. On oh, est pas mal. Oh là là, magnifique. On peut apprécier un lever de soleil de fou parce que ça, les couleurs changent de seconde en seconde C'est juste des lingots Je suis obligé de filmer parce que sinon les gens ils nous croiront pas Que c'est hyper technique Faut vraiment que vous le sachiez les gars si vous vous engagez là-dessus Regardez le type de chemin c'est... C'est de l'escalade, c'est de la grimpette, c'est pas de la rando quoi, c'est pas de la marche. Rando des pédestres, il a dit Garvin. <rire> Et quand ce travail te dit euh, oui marche à pied, euh, ta mère, on a fait de l'escalade. Bon voilà, on arrive bientôt en haut. Enfin bientôt. En termes de, de mètres-kilomètres, on est pas loin, mais <rire> c'est quand même bien Redos. Le petit de Vincent il est là. là. Oui, oui. Coucou! Bon, bon, en fait, on n'est pas bientôt arrivé du tout. Hein. On va sûrement passer derrière là. Encore une fois, je sais pas trop C'est ça qui est très compliqué. C'est qu'on sait pas où on va. Que tu découvres euh, le temps un virage. Oh, bah non, en fait, c'est pas arrivé. De toute façon, j'avais rien d'autre à faire aujourd'hui que monter alors. Euh... Bon, on va monter. Je viens de trouver ça, un paquet de l'Utis. Alors au-delà du côté écologique, parce que je trouve que le GR est quand même sacrément propre, ça veut dire que les randonneurs de toutes nationalités confondues sont des gens respectueux de la nature. Qui a amené un paquet de bonbons sur le GR On est dans l'optimisation du poids, et toi, t'amènes un paquet de bonbons. Tu t'es fait un kiff, vous. A vous, tu t'es fait un kiff. Bon, t'aurais pu m'en laisser, hein. allez, je vais ramasser le paquet quand même. Elle grand fou C'est bon ça Et voilà les amis pourquoi on fait tout ça oh oh là là. Bon le paysage est dingue par contre on va pas pouvoir rester longtemps Parce que vous voyez là les bas il y a la flotte qui, euh, qui arrive Donc euh... Oh t'es en train de pisser face à la mer. montagne Ah ouais, là bas il y a la flotte d'eau Donc on va pas traîner euh, On va pas traîner Voilà Ouais coucou à la vidéo un peu Coucou Bon petit point technique. Dans les descentes comme ça qui roulent, il y a deux solutions. Soit tu vas en mode galérien, soit tu vas en courant On va pas tarder à y arriver à ce refuge. juste oui monsieur et voilà on est reparti du refuge qui était là haut et comme vous voyez c'est type à beau tout ça vraiment donc voilà bon comme vous voyez j'ai changé de connu on se même si elle est trempée parce que j'ai pas pu la laver enfin l'ai lavé hier mais elle a pas eu le temps de sécher donc c'est pas hyper agréable mais bon c'est comme ça ça fait partie du jeu on fait un peu l'impasse sur notre confort et voilà Allez, normalement là on devrait être rendu à midi et demi pour manger au prochain refuge parce qu'il n'est pas très loin Allez, tout. Alors ça dans le style toujours plus, les mecs se claquent une séance <rire> Bon, on peut enfin courir sur des sentiers qui sont quand même super chouettes et on a trouvé un groupe de trois trailers aussi Font le trail, enfin le trail, le GR en, en 5 jours aussi, donc on a à peu près le même rythme, c'est super cool. On fait les foufous! On a passé. <rire> Tiens, il y a ton gant, ça c'est un projet marrant, je participe. Voilà, baisse ta tête! Voilà fini la rigolade, on va aller tout en haut là-bas. Donc on peut moins courir là. Et voilà, on est voilà. en haut. Voilà. On va commencer ici. Et voilà on change de décor, arrivé au refuge. Et voilà, étape 2, check. Bye bye le refuge, maintenant on est parti pour la plus longue étape de la journée mais qui est aussi la moins technique avec des chemins beaucoup plus roulants donc on va pouvoir allonger mais je pense qu'on va terminer de nuit voilà, allez go allez. Ah. rassurant tout à on est sur une partie qui techniquement est moins exigeante mais par contre la bonne blague c'est que la pluie commence à tomber Frommaggio de De la route C'est la première et oui. fois que je fais 8h et que je fais que 24 heures <rire> C'est hallucinant quoi Moyenne de dingue Et voilà, on est reparti Donc avec Vincent On a laissé les collègues Trailers ici Parce qu'ils font une demi-étape aujourd'hui Enfin, en plus Et voilà, on est reparti avec Vincent On a laissé les collègues Trailers qui sont dans un, dans un gîte ici pour la nuit donc une droite prend peut-être demain et euh, bah, nous on a encore à peu près deux heures deux heures et quelques là pour euh, rejoindre le refuge et donc euh, on espère arriver avant la nuit moi je vous dis courir dans ces chemins c'est juste le kiff absolu j'ai l'impression que je pourrais courir des heures et traverser la terre entière cette sauf que bien évidemment non mais bon. C'est kiffant quand même. <rire> Lui, là. Lui. Est-ce qu'il t'inspire confiance Parce que nous, pas du tout. Mais bon, il faut bien y aller. Alors, quand tu arrives presque en haut, et puis que tu vois ça, bah, tu te demandes qu'est-ce que tu vas trouver derrière. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière Bim, bam, boum. Vue de dingue. Voilà, ok, on y est, Crac. Si les gars sont pas bien là, près d'une ligne de tension, avec un petit orage qui risque de me péter la gueule, c'est les gens Une des grandes particularités de ce GR, c'est que t'es en pleine montagne, et alors là vous verrez pas, mais parce que ça va être trop petit. Mais là-bas, là, là bah c'est la mer. Alors. Et ça, ça rend des paysages de dingue. Bon, là, on est un peu dans la mouise parce que les marquages sont durs à trouver à cause de ce brouillard. Et c'est excessivement source d'erreur. Il y a des chemins qui partent un peu partout. Donc warning plus plus plus Nous voilà arrivé au lac oh, excellent. Oh. magnifique C'est un peu dommage qu'il y ait des nuages mais ça donne une atmosphère aussi un peu oh. Oh. Quand tu t'es tapé de la rocaille et puis que tu marches là-dessus j'ai l'impression de marcher sur de la moquette. Il est passé la nuit. Hein. Quoi Et on a que ça. Vous voyez derrière nous là, des chevaux sauvages. Il est encore là-bas. C'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Bon là, pas de chance, c'est la merde, pas de choix. On n'avait pas prévu d'arriver de nuit et le soleil se couche à une vitesse de ouf. Donc, et on voit toujours pas le refuge. Donc, euh, bah, voilà quoi. Bon, il va bien falloir avancer. Et voilà, après 12 heures de marche, nous voilà arrivés au refuge. Tout juste avant la nuit, on aurait eu une chatte de fou. Donc, euh, génial. Allez, maintenant, on va aller euh, se doucher, manger, euh. bref, prendre soin de nous un peu. Moi, j'ai les doigts congelés, c'est la plus grosse fausse joie qui m'ait été donnée de vivre dans ma vie. Nous n'étions pas au refuge, mais dans une bergerie, une bergerie, putain. Oh la vache. Donc là, il y a encore une demi-heure de marche, donc du coup, ben, en fait, non, euh, la frontale va servir et puis on ne sera pas arrivé avant la nuit. Mais bon, il n'y a pas le choix, faut y aller. Avec une camion... Je regarde le peut... <rire> retard. un peu moins arrivé hier euh... soir. Mais... Ça passe. On est arrivé. Après 13h ouais, de ça marche. Bon voilà, c'est ainsi que se termine cette deuxième journée. Il est... Euh, quelle heure il est 22h. 22 euh, avec une douche chaude à 2€. Euros. 6 30. Pour 6 minutes, 30. <rire> <rire> 6 minutes 30. Mais bon, ça fait partie de, du jeu, hein. voilà. Bon, C'était une journée super cool même si elle était super longue. C'était très belle. Bon, je vous dis euh, à demain pour la prochaine. Allez, ciao, bonne nuit.